Bonjour Montrouge, on se retrouve pour une nouvelle émission en direct de Montrouge à la découverte des montrougiens. Aujourd'hui dans Bonjour Montrouge, on va tout d'abord commencer avec le label artisan du tourisme. On ira chez Crème, euh, on ira chez Maison Michaud et également chez la chocolaterie euh, l'Éphémère Douceur pour parler avec Stéphanie, Rémi et Xavier de ce label. Ensuite, nous irons voir des artistes, les artistes de l'association Les Yeux Fertiles pour parler des portes ouvertes qui auront lieu le mois de mai dans Montrouge, voilà, des portes ouvertes des artistes montrougiens, et nous terminerons avec l'interview de Céline Neveu, la directrice du Centre Communal d'Action Sociale, pour parler du guichet logement qui a été mis en place récemment. Ça fait un programme assez chargé, c'est parti pour Bonjour Montrouge Alors je suis avec Rémi Bouillet, bonjour Rémi, est-ce que vous pouvez vous présenter aux Montrougiens Alors moi je m'appelle Rémi, j'ai 27 ans, je suis chef pâtissier chez Crème à Montrouge, dans un salon de thé où on fait tout maison, on travaille la saisonnalité, voilà. Est-ce que vous pouvez me présenter un petit peu plus en détail du coup Crème L'idée ça partait vraiment d'un projet de créer un lieu de vie pour les Montrougiens et surtout de, de pouvoir manger des bonnes choses, c'était très important. Pour moi il n'y avait pas que Paris qui avait droit à accès aux bonnes choses. Donc ça, c'était important pour moi, de, de pouvoir amener ça dans une banlieue. On est vraiment sur la place, à la sortie du métro. Le week-end, c'est très familial. La semaine, il y a beaucoup de bureaux. Donc en fait, c'est vraiment toute une clientèle différente. Donc c'est ça qui est plutôt cool, c'est qu'on peut s'adresser au matin aux gens qui viennent travailler, aux enfants qui vont à l'école, les parents qui emmènent les enfants à l'école. On voit beaucoup de monde, beaucoup de, beaucoup de personnes différentes. Et ça, c'est super. Euh, on est ensemble notamment pour parler du label artisan du tourisme. Est-ce que vous pouvez me raconter un peu, me parler un petit peu de ce label Bah en fait, ce label il a été créé pour mettre en avant les artisans du 92. Euh, moi je trouve ça bien parce qu'aujourd'hui l'artisanat ça, ça se perd de plus en plus. Et je pense pour moi c'est vraiment important de remettre l'artisanat au goût du jour, que ce soit les, les pâtissiers, que ce soit les charcutiers, que ce soit les fleuristes euh, et toutes sortes, toutes sortes de métiers. Il y en a beaucoup qui sont en train de se perdre et euh, ça c'est une chance qu'on a dans le 92 d'avoir ce label là. Ce qui nous a vraiment fait connaître c'est l'éclair aux cacahuètes qu'on avait sorti au salon du chocolat donc euh, on avait fait le salon du chocolat la première année et j'avais sorti ce gâteau là et depuis il y a des gens qui viennent d'un peu partout et surtout aussi le chausson aux pommes qui est un de nos best-sellers aujourd'hui. Revisiter euh, à votre, à votre manière Revisiter oui, après voilà c'est juste qu'on fait les choses différemment qu'on a l'habitude de voir donc je peux pas appeler ça revisiter parce que j'ai pas été le premier à le faire mais c'est comme ça, en fait ici on fait les choses comme moi j'aurais envie de les manger donc c'est pour ça que revisiter c'est un grand mot mais c'est comme ça que moi je le mangerai Ok, ça marche, bah, top. Merci beaucoup pour cette petite interview, Rémi. Bah, de rien, merci à vous. On est là du mercredi au dimanche. Vous pouvez venir quand vous voulez, de 8h à 19h. Donc, ça va vous accueillir avec le sourire. J'ai une super équipe de vente, donc euh, top, quoi. Euh, je suis donc avec Xavier Michaud. Bonjour, Xavier. Est-ce que vous pouvez vous présenter au Mont Rougien Bonjour, donc je, Xavier Michaud, comme vous l'avez très bien dit, 36 ans et jeune artisan passionné qui a commencé à, à 16 ans par la voie de l'apprentissage, le métier de la charcutier traiteur. Est-ce que vous pouvez nous parler de la maison Michaud alors, Maison Michaud, c'est une aventure avec Damien, mon frère, qui est juste derrière, en train de, en train de servir, et euh, tout simplement, c'est une aventure euh, que nous avons faite à deux avec euh, une ligne de conduite qui est un cochon Île-de-France euh, et également euh, de la charcuterie faite maison et sans additifs. On est ensemble pour parler du label du coup, euh, artisan du tourisme, est-ce que vous pouvez me parler un peu de, de cette aventure également Alors, euh, artisan du tourisme tout d'abord c'est un petit réseau de professionnels, d'artisans qualifiés, j'y ai évidemment euh, adhéré étant donné que euh, dans ces métiers on a besoin de partager sur nos professions, on a besoin de conseils, on a besoin de, de pas mal de choses, c'est également parce que nous nous proposons de faire des euh, formations sous forme de bons Cadeaux, etc. Euh, via Weekendoo ou d'autres euh, euh, applis et euh, ça permet de montrer le métier et euh, ce qu'il est réellement et ne pas laisser euh, trop de questions, surtout en ce moment, vous euh, voyez, vous entendez parler des, du sel nitrité et, et d'autres choses euh, sur d'autres aliments et donc euh, voilà, il faut débattre il faut montrer aux gens réellement ce qu'est l'artisanat. Quelles sont un peu les, les spécialités de la Maison Michaud Les spécialités, il y en a plein étant donné qu'on qu les fait toutes. <rire> On produit à peu près plus de 90% de ce qu'il y a dans la boutique. Le reste, ce sont des, euh, des appellations. Donc, euh, des spécialités, je ne saurais pas trop vous dire. Par contre, ce qui est certain, c'est qu'on s'applique chaque jour à essayer de euh, faire des euh, produits euh, maison, d'artisans, avec une qualité et euh, un savoir euh, et un service qui est euh, proche des gens. Voilà. Super. Merci beaucoup, Xavier, pour cette petite interview. Je vous remercie. Merci d'être venu chez Maison Michaud et on, évidemment on invite tous les Montrougiens à venir. Je suis donc avec Stéphanie Quatremar de la chocolaterie L'Éphémère Douceur qui fait partie des labels du coup artisans du tourisme comme la chocolaterie Mitsua et les chocolatés de l'avenue de la République également. Euh, bonjour Stéphanie, est-ce que vous pouvez vous présenter au Montrougien alors bonjour, je m'appelle Stéphanie quatremars Donc je suis euh, la propriétaire de la chocolaterie euh, l'éphémère douceur à Montrouge. On a fêté notre anniversaire le 8 avril, donc on a nos 5 ans. Donc tout est fabriqué sur place à part les marrons glacés. Donc sinon tout voilà, tout ce qui est vendu en boutique est uniquement produit euh dans nos laboratoires qui sont visibles depuis la, oui, la rue. Oui, c'est ça, directement voilà. depuis la rue quand on a la boutique et juste derrière directement les voilà. laboratoires. Donc après, on fait plein de, de types de produits différents, tous les bonbons de chocolat, les bouchers, beaucoup de sortes de tablettes, des confiseries, des pâtes de fruits, des confitures, des, des sucettes, des, euh, euh, voilà, on a une large gamme de produits, on a plein de spécialités aussi au cours de l'année, euh, ouais, qui ponctue chaque saison. C'est d'ailleurs très gentil de nous avoir <rire> eu un petit moment avec la période de Pâques là, j'imagine voilà. c'était... Ouais, c'est la deuxième plus grosse période de l'année. On est ensemble pour parler donc de ce label euh, du tourisme, artisan du tourisme, est-ce que vous pouvez me raconter un peu ce label, ce que vous en avez pensé Alors ça fait trois ans que que je postule pour euh, voilà pour le label, et ça fait bah, trois ans qu'on qu a le label, <rire> donc on est content. Et puis euh, voilà, ça, ça aide à promouvoir euh, les, les commerces euh, montrougiens, enfin montrougiens, des Hauts-de-Seine. <rire> et, euh, et voilà, on est content d'être visible sur la région, et, et voilà qu'il y, qu y ait des choses comme ça qui soient qui soit faite pour, pour les commerçants. Ben, oui, oui. Euh, donc là, la grosse période de Pâques est passée, mais il oui. va y avoir notamment la fête des mères, fête des pères, donc voilà, des donc idées après, cadeaux. c'est ça devient un petit peu plus calme, mais c'est toujours un petit peu ponctué. Enfin on a aussi tous les petits cadeaux de fin d'année pour les départs en retraite, les euh, cadeaux pour les maîtresses. Les parents sont très généreux avec euh, les instituteurs montrougiens. En plus, on a plein d'écoles euh, à côté. donc euh, voilà Merci beaucoup pour cette petite interview. Stéphane ben, Merci à vous <rire> donc, Je suis maintenant avec Catherine Levert et Jean-Louis Serizier. Bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter au Montrougien Bonjour, je donc Catherine Levert. Je vis à Montrouge depuis 1986. Bonjour, euh, moi je partage l'avis de Catherine Levert et donc euh, je suis un Montrougien d'adoption depuis le milieu des années 2010. <rire> Est-ce que vous pouvez me parler de vos œuvres Oui, donc euh, moi je fais du collage depuis une quinzaine d'années. Avant je faisais surtout de l'aquarelle. Voilà, et mes œuvres naissent de la rencontre avec des bouts de papier dont la texture et la couleur m'attirent, et je construis à partir de ces bouts de papier récupérés, quelque chose qui naît au fur et à mesure que je le fais. En ce qui me concerne, je travaille depuis une cinquantaine d'années, en fait j'ai commencé à l'âge de 15 ans, je suis un créateur autodidacte, et ce qui me relie à Catherine dans la démarche artistique, c'est que moi-même, j'aime bien récupérer des éléments de la réalité extérieure, des choses glanées lors de promenades, pour ensuite les, les explorer et aller explorer les mondes de l'imaginaire tout en restant ancré dans une réalité figurative. Merci d'ailleurs de, de m'accueillir chez vous pour, pour cette petite interview. Euh, on est ici pour parler de, de l'association Les yeux fertiles et de, des portes ouvertes. Est-ce que vous pouvez me, me parler tout d'abord de, de l'association Les yeux fertiles Je trouve que l'association fait un travail formidable, à la fois pour les artistes, mais aussi pour permettre aux Mourougiens d'avoir accès à des œuvres d'art aussi bien peinture que sculpture, donc c'est vraiment, c'est très dynamique et j'ai l'impression que là, pour l'instant, l'association peut se développer. Il y a eu malheureusement le Covid qui a empêché un certain nombre d'actions, mais donc l'idée à laquelle j'adhère complètement, c'est vraiment d'être présent dans la ville pour les portes ouvertes, mais aussi l'idéal serait à d'autres occasions euh, d'avoir des lieux d'exposition euh, pour que tout le monde puisse s'initier à l'art, profiter de, de l'art. Mais et... oui, c'est ça, parce que vous deviez exposer pendant, pendant l'année où il y a eu oui, le Covid oui, 2020, pour les Portes ouvertes oui, et finalement... c'est tous les deux ans normalement et ça a été repoussé. Et je pense que tous les artistes concernés étaient euh, très tristes, évidemment, que ça ne puisse pas avoir lieu. Mais euh, là, j'espère que ça va donner un nouveau départ. Donc, vous, vous participez aux Portes ouvertes, est-ce que vous pouvez en parler un petit peu Eh bien, c'est vrai que pour nous, c'est important de de montrer notre travail d'abord, euh, et de le montrer dans un cadre peut-être euh, euh, original dans le sens où, pour les portes ouvertes, euh, on peut espérer que des personnes... Euh des passants, euh, des personnes qui d'habitude ne poussent pas les portes des musées, puissent euh, venir vers nous. Ces expositions auront lieu pendant deux week-ends. Vous vous exposez le premier week-end, donc euh, 14 et 15. Est-ce que vous pouvez me parler un peu de comment, euh, comment ça se passe Où est-ce qu'on vous retrouve Alors nous exposons dans la boutique euh, qui s'appelle Paris Jeanne, 3 rue Perrier. Donc, il y a une, une jolie petite boutique dont le propriétaire a envie d'exposer des artistes. D'ailleurs, en dehors des portes ouvertes, il expose aussi. De 14 à 24, 24. Oui. heures, mmh. c'est ça. Bah, en tout cas, on, on invite les Montrougiens à vous retrouver, à retrouver euh, vos œuvres. Ne pas hésiter à pousser la porte euh, des, des boutiques mmh. ou des ateliers mmh. où il y a des expositions. Et nous, on sera là pour euh, leur montrer ce qu'on fait et parler avec eux, répondre aux questions. Ça marche. Merci beaucoup pour cette interview. Vous avec en prie, merci à vous. Alors, je suis avec Aude Bernabé. Bonjour Aude, est-ce que vous pouvez vous présenter au Montrougien Oui, bonjour, je suis donc Aude Bernabé et je suis artiste plasticienne. Donc je fais sculpture, dessin, installation. C'est gentil de nous accueillir dans votre local que, donc votre local qui sera ouvert pendant les portes ouvertes. C'est 8 Avenue de la Marne, c'est ça Est-ce que vous pouvez me parler un peu de ce lieu alors le, bah déjà un atelier d'artiste, c'est un lieu qui est normalement fermé puisque c'est un peu l'antre de création, donc c'est un endroit un peu intime. Mais bon, c'est aussi, aussi sympathique de pouvoir l'ouvrir sur un petit temps pour, pour partager avec les autres et puis montrer son travail. C'est justement ce travail, est-ce que vous pouvez nous raconter un peu, nous parler un peu de votre travail alors, je travaille depuis presque 30 ans maintenant. Mon travail tourne beaucoup autour de l'humain. Donc l'humain à la fois dans ses interactions euh, sociales, euh, ça a été le cas notamment pour, plutôt pour des installations, mais aussi l'humain dans son rapport avec la nature. Hein, voilà, Et dans un rapport aussi parfois un peu mystique, euh, c'est-à-dire que la nature peut être vue dans un sens plus large entre le visible et l'invisible. Voilà, mon travail tourne autour de tout ça. D'accord, et donc au niveau des, des matières, c'est vrai qu'on qu voit derrière nous... Euh... Alors sculpture, euh, je travaille euh, la sculpture, euh, essentiellement le métal, mais aussi le métal euh, associé au bois. Et puis euh, depuis un, un petit peu de temps, la céramique hein, aussi. Euh, les dessins, je, fais, je travaille beaucoup à l'encre, en fait. Hein. Voilà, mes dessins sont à l'encre. Et dans mon travail récent, c'est aussi avec pas mal d'empreintes végétales. D'accord. En l'occurrence, dans le, le cycle de tout ce travail que je fais sur le rapport entre l'homme et, et la nature. Et la hein. nature. Mmh. Ça marche. Est-ce que vous pouvez me parler un petit peu, donc, euh, donc ces portes ouvertes sont organisées avec l'association Les yeux fertiles, est-ce que oui. vous pouvez nous parler un peu votre de, de, de, de rapport avec de cette association On est artistes un peu chacun dans son atelier, donc euh, on a des rapports amicaux, mais on ne se voit pas euh, forcément euh, tout le temps, mais je trouve que c'est vraiment très, très chouette qu'il y ait une, une association qui ait des, des personnes, qui aient le courage de, voilà, de lancer euh, tous ces, ces projets, euh, parce que ça demande quand même du travail. Hein, ouvrir le, voilà, les ateliers euh, aux, aux gens qui, qui ont envie de, de passer voir pendant, ben, pendant ces deux week-ends. En tout cas, merci beaucoup pour Et cet vous accueil, vous au Bernabé. Plaisir. Merci à vous, hein, d'être vous a déplacé. Alors, je suis en direct du Centre Communal d'Action Sociale avec Céline Neveu. Bonjour Céline, est-ce que Bonjour. vous pouvez vous présenter au Montrougien Bonjour, donc Céline Neveux, je suis directrice du CCS de la ville de Montrouge depuis un an maintenant. Au sein du CCS, il y a plusieurs services. Il y a du coup le, le CCS en lui-même où on accompagne, on oriente tous les Montrougiens qui peuvent avoir des difficultés, euh, notamment dans toute l'ouverture de leurs droits euh, aux prestations sociales, euh, familiales, etc. Et euh, également les informer. Euh, s'ils ont des petites difficultés passagères ou un peu plus importantes. Et puis également, depuis janvier 2022, un nouveau service au sein du CCS qui est le guichet logement. Justement on est là pour parler de ce guichet logement mais juste pour pour resituer par rapport aux gens donc c'est vrai qu'ils peuvent contacter le CCAS mais donc c'est aussi en physique le CCAS donc c'est à côté du centre municipal, enfin c'est dans le centre municipal de santé Oui tout à fait on est intégré dans le centre municipal de santé avec qui on travaille vraiment en étroite collaboration ainsi que les services de maintien à domicile pour les personnes âgées qui sont un peu en perte d'autonomie et l'idée effectivement c'est vraiment de travailler en transversalité tous ensemble, répondre au mieux aux besoins des montrougiens dans les différents domaines de leur vie quotidienne. Super et donc euh, euh, ce, ce nouveau guichet donc euh, ça, ça vient s'intégrer dans, dans le centre d'action sociale par rapport au logements du coup sociaux oui, tout à fait. Euh, Monsieur le maire a une véritable volonté de, de répondre à cette attente euh, des montrougiens et de pouvoir proposer un service euh, le plus efficient, le plus complet euh, aux montrougiens dans le dans le domaine du logement. Et donc ce service a été créé depuis janvier 2002, 2022 pardon, avec à sa tête euh, du coup une une responsable, Madame Angué, euh, qui assure euh, des permanences euh, à raison de trois par, euh, par semaine, dont une qui est sans rendez-vous euh, le lundi. Après-midi et qui permet aux Montrougiens, une fois qu'ils ont fait leur demande de logement social en ligne de façon dématérialisée euh, et qui rencontrent des difficultés ou qui souhaitent avoir des informations un peu complémentaires, euh, de pouvoir euh, venir euh, sur place et, euh, et être accompagnés si besoin par, euh, par nos services. Et du coup, comment, comment un peu euh, ça fonctionne le, le logement social à Montrouge alors le, le guichet logement, euh, en fait, euh, le logement social, vous déposez une demande de logement. Donc c'est sur, euh, euh, c'est une demande qui est régionale et qui concerne toute lîle de france avec euh, le, la possibilité de faire un choix de la ville de Montrouge. Et de là ensuite, une fois qu'il y a de l'ancienneté qui s'accumule, euh, euh, parce que bien évidemment, euh, le logement en Ile-de-France, il est un peu contraint, et euh, eh bien de pouvoir avoir des propositions qui émanent euh, notamment de la préfecture ou des employeurs ou de la, de la ville d'une proposition de logement qui soit adaptée à la composition familiale et aux besoins euh, de la famille, aux mmh. conditions de ressources. Et donc voilà, maintenant il y a vraiment une personne dédiée euh, uniquement euh, à ce, ce guichet. Exactement, et qui permet euh, justement d'aiguiller au mieux euh, les, les Montrougiens et qui permet de, éventuellement de prioriser les... Euh, les situations lorsqu'elles sont urgentes euh, aux yeux de la loi type euh, le, ce qu'on appelle le dalos ce que tout le monde connaît et qui a des, des critères très spécifiques, euh, mais également si elle repère qu'il y a des problématiques euh, sociales ou autres, eh ben, de travailler en lien avec l'équipe du socialiste et notamment les travailleurs sociaux. Super, merci beaucoup pour, pour cette interview Céline. Bah de rien et vraiment le CCAS et le service logement sont à disposition des Montrougiens pour répondre à toute question, que ce soit téléphonique ou physique, avec des mails également génériques qui permettent une réactivité dans la réponse. On va mettre tous les, toutes les adresses et les numéros pour que les gens puissent évidemment contacter le CCAS. Bonne journée Bonne journée